En complément au solfégiciel est proposé un autre outil destiné plus spécifiquement aux professeurs de formation musicale. Il s'agit du solfégiciel outil annexe, dont le logo est vert. Il permet de préparer en amont du cours une liste de séquences qui seront ensuite chargées dans le solfégiciel. Comme pour les configurations de paramètres dont nous avons parlé dans la capsule numéro 17, l'objectif est de faire gagner du temps aux professeurs en classe et d'éviter de devoir faire trop de manipulations. Il peut également être utilisé pour transmettre des consignes de travail à domicile pour ses élèves. L'interface de l'outil annexe est composée de deux zones distinctes. La zone de gauche, avec les boutons verts, permet de sélectionner les différents niveaux mélodiques parmi lesquels les séquences seront choisies. La zone de droite, permet de choisir la séquence à sélectionner au sein d'un niveau mélodique. Pour rappel, l'ensemble des mélodies du Solfégiciel sont rassemblées dans un document disponible sur le site du Solfégiciel et accessible depuis le menu Répertoire des séquences. Dans l'outil Annexe, vous pouvez bien sûr créer des sélections composées de séquences issues de niveaux mélodiques différents. Une fois que vous aurez terminé votre sélection, cliquez sur le bouton orange Sauvegarder la sélection. Précision importante, il est recommandé de ne pas utiliser de caractères spéciaux, en particulier les lettres accentuées dans le nom du fichier de la sélection. Cette sélection peut ensuite être chargée dans le sol fégiciel. Pour cela, ouvrez choix des séquences, choix des niveaux, « Ouvrir une sélection ». Après validation, les séquences choisies sont chargées et figurent dans le menu déroulant. Vous pourrez ensuite directement commencer les activités que vous aurez prévues avec ces séquences.